Youtube Une game énorme Shotgun Ça faisait longtemps, mais attention, pas le, le gros shotgun super fort. Un petit shotgun fait avec amour, où il y aura des coups de marteau, où à la fin, je vais me prendre trois frappes de précision et malgré tout, je vais survivre à la mort. Est-ce que cette i8 dit que j'ai régalé la game Tout à fait. Les gars, c'est important, abonnez-vous. Je dis pas souvent. Fais-le. Fais-le ou je t'envoie Didier de qualité, surtout des Et tu comme Avec une ton Le dans la et je la vitesse à et les la direction du succès, on est fidèle, toujours Joli move, merci. Tu voulais voir Poilu là, Je me mets comme ça. Normalement, je suis à peine visible. Il fait sa princesse là. Il vient. Il vient. Il me bait. Et il back. Il veut que je le follow. Alors que je suis, je suis, chance, je suis sans shield. Et arrête d'être un fils de pute. Il m'a baisé. Connard de chat. Ah, c'est bien dit ça. Je vois ce que j'ai comme, euh, comme méta qui pourrait être sympathique, slash marrant. Oui, messieurs. Oui, messieurs. La saison de la chasse vient de réouvrir. Attention, le drone n'a plus de carburant. Oh <rire> fermeture de la chasse après ça Ah non les frérot c'est illégal Illégal ce qu'ils ont pris Il s'appelle Alco Bleu, blanc, rouge Alors Ça se remake Il hein se passe quoi au dessus de moi là Est-ce qu'il s'est pas pris une prune de ouf les gars J'irai même à mettre le terme châtaigne, les gars. Tellement, vraiment, il a ramassé. Il a pris une balle dans le genou. Le terme châtaigne va pouvoir être réemployé, peut-être. Allez ah, les, les pompes, les shotguns, les gars, dans, dans, dans l'histoire de, de tous les jeux vidéo, ça n'a jamais été des armes, des armes pour les tendre. Ah, c'est des pruneaux de braconniers que je suis en train de être là. Bah, je suis en mode chasse à l'homme les gars avec mon bordel. Hein. C'est quoi Et eh, on va la, on va on va la jouer ghetto les gars. On va prendre ça. On va se balader en moto sur tout le monde les mecs. Hein. La taille du rat quand même. Ah c'est euh, c'est des ratas les. Il a fait exploser la moto. Bon. C'est... Euh, C'est une, euh, une mort comme une autre. Enfin, il s'est tiré dans ses pieds, gros. Après, il jouait à la grenade frag, à la flash. Il avait une XM4 et un Sigma. Bon, c'était pas si mal, en vrai. Hein. Je troll, je troll, mais c'était pas si mal. Niveau 1000 atteignable, Niveau 1000 atteignable, messieurs. Oh, mais Yann, t'es trop con, sans déconner. Oh, quoique... que. Tchouf. Ouais, T'as pas honte, hein. T'es à chier, gros. Là, regarde. C'est super nul. Salaud. Ah, il joue caché là. Tu live ce soir ah Non, je live pas ce soir, les gars. C'est. Euh... C'est soirée off, soirée. Euh... Est-ce que vous pensez qu'il y a un couteau qui peut lui toucher l'épaule <rire> T'as un couteau dans le pied, frérot. Attends, j'arrive. Ça, ça passe à travers, à cette distance Les gars, mais... c'est une blague ou pas non, les... Regardez, regardez les joueurs, chat Et les gars, regardez-le Regardez-le, il a essayé de me backstab, mais... Non mais... Non mais... Regardez-le Monsieur, je vous en conjure, arrêtez! Arrêtez de, de courir, monsieur! Ah Mon ennemi ah ah ah monsieur. <rire> Reprenez conscience, monsieur, que. Que s'est-il passé? Bon, ça va. <rire> non, mais. T'as eu chaud J'ai manqué de crever, frérot. J'ai manqué de crever quand il s'est tourné. Alors, je pense qu'il est temps. Marteau Marteau Marteau Marteau C'est comme quand tu tiens la bêche à la campagne. Pareil. Les gars, est-ce que vous auriez deviné il y avait un joueur là. Moi je pense que c'est une très grande découverte. Y aller. Là je vais être... Encore deux étages les gars et je vais entendre. De de la zone. Je devrais bientôt être arrivé là non Un Petit silence de mort les gars. Histoire de... <rire> tu viens de te tuer avec ta propre thermite. Il s'appelait Saddam. Décidément. C'est une game qui part sur Youtube. Ah Les gars, c'était lui le point rouge. Alors, il faudrait que je puisse monter dans la voiture sans qu'il me tue. Alors, on y va. Je pense que là, il a plus de balles. Si on... Alors... Ah, mais t'as mal estimé ma. Bien joué, élu du 81. C'était un beau fight. Merci, le singe. 52. Non! Un autre sniper qui a tiré sur Yanou. Du coup, je mets un ping, les gars. Et je me sers de cet arbre, de cet arbre comme cover. La cover est, est pour ainsi dire, parfaite. Cible confirmée. Oh non. Oh non, ça recommence, les gars. Ça recommence. Tel est pris... Euh... Quoi Oh Il est déjà là-bas. Il est déjà là-bas. Il court à une vitesse, ce fils de pute. Il a essayé de me backstab trois fois. Et après, bah, il s'est barré. Alors, si j'étais à sa place, je monterais à l'étage et j'irais à la fenêtre. Ok. Il a pas du tout fait ça. Ce qui, euh, ce qui veut tout simplement dire... Messieurs, dames, dames, oiseaux, ultra, ultrate. Qu'il a sûrement couru et qu'il est monté là-haut. En gros, ce mec-là... Mais c'est la... C'est la fameuse rose du départ. Regardez là. Il a re la vision sur moi. Alors la question c'est... Est-ce que j'ai une info J'ai une info. Et ça c'est pas mal. Alors il saute complètement à l'opposé. Il sait, il sait qui je suis. C'est la rose qu'on avait au début, au début les gars. Tu sais ce, celui qui a spawn avec nous. Quand on a dit qu'avec qu un avait qu'un seul streamhacker. Est-ce que là ça se voit qu'il streamhack le mec Est-ce que, est que vous le voyez chat ou certains ont du mal ou quoi. Et c'est le même pro euh, pseudo Brice du sept du 7000. Allez go on avance. Oh, non! Eh, hey, il pouvait pas rester dans le gaz, il avait pas de masque hein. <rire> Pour une raison inconnue, la cible qui s'appelle euh, l'assistant de Dieu est en train de, se, de monter là-haut. Donc, assistant de Dieu, tu vois... Euh... Le mec se planque en haut d'un toit. Mais quel mouvement, quelle, quelle beauté qu'elle a What a player! Non oh mais les gars, c'est une, une blague en vrai. C'est une blague. Le mec a, a fait que camper sur le toit, a fait que camper comme la pire des merdes. Et quand il voit qu'il est à 3 sur 3, boum! Il trouve le moyen de, de sauter aussi loin qu'il a jamais sauté et de prendre un véhicule. Attends ah, un peu. Y'a plus d'essence? C'est quoi ces conneries? Bon, apparemment il a bombardé les gars. Mais je vous fais une promesse, chat. Tant que je serai en vie. Toute ma game, je vais tout faire pour retrouver cette personne là. Je vois que son quad s'est arrêté là. Il a dû prendre la hauteur. Cet enfant de pute s'est allongé à côté, du, euh, à côté de son quad. Il personne qui se sent mieux que cette personne soit décédée C'est un survivor. Hein ah mais mec, me tuer me sur n'importe quel jeu, c'est un enfer. Hein Je vais la colle après cette pangoline. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une grenade qui m'a popé dessus? Alors que j'ai personne apparemment au radar. C'est une grenade frag qui a popé. Bon, tu sais quoi? Je vais pas me faire chier, je vais aller. Oh le fils de putain! Vous avez vu? Marteau! Didier, petit ralenti. Ah. Oh merde, ah bah t'étais caché derrière. Je suis désolé, j'avais pas vu. Tu colles la win Bien sûr. Bien sûr que je colle la win. Il y a un seul problème, c'est que je vois qu'il y a un point rouge ici, gros. Là maintenant. Désolé, Victor. Toi, t'es trop caché. Toi, grosse pute, maintenant. Toi, on va le changer. Depuis la Grande Russie. Victor. Victor! Il a deux pastèques, on dirait de l'or! Victor! Victor! Victor! Ah, mais je suis en un contrat final! Merde! Quel organe! T'as eu le morceau? Attends, on se demande vraiment où est le dernier. La pression ouais, hein. il est insoutenable! Oh putain! On s'est fait tirer dessus, les gars! Mais non, il est là! Le joueur! Simplement monstrueux! Il passe à l'étage, peut-être à l'étage, qui attaque son spray! Un spray! Indécent Un deuxième spray qui part Peut-être un troisième Allo oui Un troisième spray Le quatrième Le push Le push du joueur. Le joueur réflexe de reculer La paralysante qui part La contre -para qui part du côté de chaud Le joueur qui s'enfuit Malgré la paralysante de C4 et les quatre chargeurs La frappe de précision qui part Ok on prend une bière On se dans la la zone qui va à l'opposé. Tout est fait pour que le joueur français ne puisse pas gagner. La contre qui part pour le joueur français. Et le joueur qui se re-enfuit. Encore une frappe de précision. C'est simplement irréel. La boîte de minutes qui part pour le joueur français. Chauachin. Choachin se re shield après avoir esquivé deux frappes de précision ainsi que quatre paralysantes. Le genre français impétueux qui revoit une boîte de munitions. Il sait qu'il va se reprendre des paralysantes, que le joueur l'attend. Il a l'information, il avance. La zone qui encore. Le jeu refuse de voir Chouachin gagner. Et le jeu a déjà voulu éliminer ce joueur à maintes reprises. Et c'est quasi impossible Encore une frappe de précision qui part Le joueur français est vraiment sous tous les feux Troisième frappe de précision Shaw qui repère le joueur, qui se dit que c'est un gros fils de pute Et qui lui accroche un couteau... Sans forcer Voilà comment échapper à la mort, chat Ah oh, les gars, c'est bon, il m'a balancé à peine 6 paralysantes et 3 frappes de précision Arrêtez Hey Magician You suck Vous n'avez pas eu le RGG,